Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment créer un diagramme de séquence. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors je crée un nouveau modèle, voilà. On va, appeler ça, on va appeler ça web parce que ça concerne le web. On va dans notre modèle, le main, le principal, on n'en a pas besoin. On commence par le supprimer. Et on ajoute notre fameux diagramme de séquence. Donc, euh, voilà, on va lui donner un nom. Voilà. Par exemple, on va dire que mon diagramme de séquence, ça s'appelle euh, « Rechercher ». On va faire un petit diagramme pour montrer comment on pourra exprimer le fait de rechercher des informations euh, sur euh, Google. Alors on va mettre une première ligne de vie. Donc, on va appeler cette ligne de vie internaute, parce qu'elle représente notre internaute. Voilà, on peut la sélectionner, si on veut, on peut l'agrandir. On va mettre une deuxième ligne de vie qui correspond à Google. Donc, au site Google. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait notre internaute ben, Par exemple, il va envoyer euh, donc un message. Voilà, je vais de là à là, et quel est ce message Ça va être par exemple rechercher euh, un mot. On recherche un mot. Voilà. Et qu'est-ce qui fait Donc là c'est la période d'activité pendant laquelle Google recherche. Et une fois que le mot est trouvé, Google nous envoie donc la liste des sites. Voilà, ensuite qu'est-ce que fait l'internaute bah, Il va demander, on va rajouter par exemple un site euh, trouvé. Voilà, un des sites qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'il fait l'internaute Il va dire à ce site de s'afficher. Voilà, Alors, on va dire afficher. Et que va faire le site bah, il va envoyer le contenu de sa page, d'accord, okay, voilà, donc contenu de la page d'accueil par exemple, Allez, voilà, alors là il n'est pas content, contenu de la page d'accueil, on va mettre ça, voilà. ok, bon il voulait pas de l'apostrophe, et donc bon, après on peut continuer ainsi euh, en détaillant. Donc là je raccourcis un peu les, les lignes de vie. Donc voilà, Donc arrivé à ce stade, j'ai euh, obtenu un, un diagramme de séquence. Hein, donc on voit qu'il y a trois rôles, chacun avec leur ligne de vie. Euh, dans ce diagramme de séquence, on a quatre messages. Donc il y a euh, un premier message donc synchrone l'activité de, de, de, de Google, hein, de, du rôle qui est représenté par cette ligne de vie, euh, le message de réponse, donc lui qui est en pointillé, ensuite l'internaute reprend la main, il refait une demande, donc encore un message synchrone, donc pendant ce temps-là il est obligé d'attendre hein, l'internaute, le, le site génère la page et une fois que la page est faite, il envoie ça à l'internaute. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici et donc euh, bah sur ce, euh, je vous dis merci et à bientôt.